If you go to the hairdressers, si vous allez chez le coiffeur, he may ask haircut or shave, les cheveux ou la barbe, literally the hair or the beard. I cut your hair. Je vous coupe les cheveux. Literally, I cut you the hair. I shave your beard. Je vous rase la barbe. Literally, I shave you the beard. Both, you might reply. Tous les deux. Now, a towel is une serviette. Shaving cream, or more precisely, shaving foam, is la mousse à raser. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je veux être beau comme lui. Euh, vous, monsieur, euh, euh, les cheveux ou la barbe, monsieur? Je veux être beau partout. Euh, bon, monsieur, alors je vous coupe les cheveux, je vous rase la barbe. Oui, tous les deux. Coupez-moi les cheveux et rasez-moi la barbe. Alors, asseyez-vous. Oh, pourquoi la serviette? La serviette, c'est pour la mousse à raser. La mousse à raser? Oui. Voyez, la mousse. Oh! Oh! Elle est bonne, votre mousse à raser. Oh. Il ne faut pas manger la mousse à raser. Moi, quand je mets une serviette, c'est pour manger. C'est pour la barbe. Pour la barbe? Et comment sur la barbe? Et Comme ça. Ah! Oh. Je comprends! Je vous coupe les cheveux. I cut your hair. Je vous rase la barbe. I shave your beard. Tous les deux. Both. Une serviette. A towel. The command wash my hair is lavez-moi les cheveux. Mouiller means wet. To wet one's hair is se mouiller les cheveux. A shower. In our case, a handheld spray is une douche. To dry one's hair, se sécher les cheveux. I dry my hair, je me sèche les cheveux. A hairdryer is un séchoir. A wash basin, un évier. Je prenez la serviette. Vous pouvez vous raser chez vous. Ah, je peux me raser chez moi. Bon. Mais je peux vous couper les cheveux maintenant, si vous voulez. Oh, oui, coupez-moi les cheveux. Voulez-vous d'abord un shampoing? Un shampoing? Voulez-vous que je vous lave les cheveux? Ah, oui, oui, oui, lavez-moi les cheveux. Alors? Alors quoi? Alors, si je dois vous laver les cheveux, je dois vous mouiller les cheveux avec la petite douche... Oh oui. Et vous allez me, me mouiller les cheveux avec la petite douche et ensuite vous allez me sécher les cheveux avec la serviette? Oh non, monsieur, pas avec la serviette, avec mon séchoir. Oh. il est beau votre séchoir. N'est-ce pas? <rire> Alors allez-y, mouillez-moi les cheveux à, à, avec la petite douche. Oui, mais pas là, dans l'évier. Oh, dans l'évier! lavez-moi les cheveux, wash my hair, se mouiller les cheveux, to wet one's hair, je me sèche les cheveux, I dry my hair, un évier, a wash basin. There are no fewer than seven reflexive verbs in this program. To cut oneself the hair, se couper les cheveux, to shave oneself the beard, se raser la barbe, to wash oneself the hair, se laver les cheveux, to dry oneself the hair, se sécher les cheveux, And now to brush oneself and comb oneself the hair. Se brosser les cheveux et se peigner les cheveux. Brush is une brosse. And a comb is un peigne. Pas comme ça! On met la tête comme ça dans l'évier et ensuite mouiller la tête! Ah bon! Oh! oh, oh. Voulez-vous que je vous lave les cheveux, hein, maintenant que vos cheveux sont mouillés? Hein? Non, non, vous ne voulez pas que je vous lave les cheveux? Non. Euh, une brosse. Voulez-vous que je vous brosse les cheveux? Hein? brosse? Euh, Un peigne? Voulez-vous que je vous peigne les cheveux? Non, non, vous ne... peignez non. Ah, j'ai une idée! Je vais vous sécher les cheveux. Non, pas avec la serviette, non. Avec le séchoir. Oh, pauvres messieurs. Je pense que vous avez besoin d'aller chez le coiffeur. Se brosser les cheveux. To brush one's hair. Se peigner les cheveux. To comb one's hair. Une brosse. A brush, a pen, a comb. Now, here's the complete sketch again. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je veux être beau comme lui. Vous, monsieur. Euh, les cheveux ou la barbe, monsieur? Je veux être beau partout. Bon, monsieur. Alors, je vous coupe les cheveux, je vous rase la barbe. Oui, tous les deux. Coupez-moi les cheveux et rasez-moi la barbe.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 Messieurs, je pense que vous avez besoin d'aller chez le coiffeur.